Amour Je suis là, hein. Salut. Ah bah t'es là, toi J'ai pas vu de la trottinette en bas. Tu l'ai vendue. De quoi En gros, on met tous un peu d'argent et on vend des choses. Et vous vendez quoi elle est, où, elle est où, ma robe d'or Quelle robe d'or Mes affaires vintage. Tu les mettais jamais non. non mais attends. T'as oh, oh, tu... pas touché mes affaires, non. Joseph. Oh, J'ai juste pris tes chaussures en dents et tes blousons ouverts. Quoi, Joseph, t'as pas touché mes montres mais Joseph, c'est quoi, ça Mais t'es malade, c'est des mots de connexion Vous êtes combien à avoir fait ça On est 850. N'importe quoi. Bah si, si. Mais pour faire quoi Ils viennent pour faire quoi Pour sauver la planète, papa. Le jeu que vous faites, là, c'est pour la télé. Bah écoutez, apparemment, c'est pour sauver la planète. Ah, ok, d'accord. Mmh. Et c'est quoi cette idée En fait, on va faire une très très grande mère en Afrique. C'est bien les enfants. Des bon beaux projets. Et vous étiez au courant de rien ben, Rien non. du tout. Tu sais, j'ai bien réfléchi là. Et si tout ça, c'est vraiment sérieux, leur projet, moi, je ne laisserai pas notre fils partir tout seul. Je partirai avec lui. <rire> tu rigoles là. Je me demande si t'es pas jaloux. Bah de qui de notre fils, de son courage. Je te remercie. De rien.